Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de matériel de l'équipe de l'Open Hardware Algérie. L'objet de cette vidéo est de vous présenter la petite carte Arduino, ou bien la Genuino Micro, l'une des plus petites cartes de l'écosystème Arduino. Nous allons pour commencer, ouvrir la boîte. Et comme vous pouvez le voir, la carte a des dimensions comme son nom l'indique, vraiment micro, avec 48 mm de long et 18 mm de large, et un poids de 13 grammes, surtout si euh, on la compare à sa grande sœur, l'Arduino Uno. Bien que la micro soit plus proche de l'Arduino Leonardo, car elle utilise le même microcontrôleur, qui est latmega mega 32 u 4 mais avec un format différent. Une spécification de ce microcontrôleur est qu'il intègre un contrôleur USB, ce qui évite l'utilisation d'un autre composant pour gérer la communication USB. Les autres spécifications de ce microcontrôleur est qu'il est cadencé à 16 MHz avec une mémoire SRAM de 2,5 kHz, une mémoire EFOM de 1 kg portée. et pour finir il dispose d'une mémoire flash de 32 kg avec 4 kg dédiés au bootloader La carte dispose de 20 entrées sorties avec 12 entrées analogiques numérotées de A0 à A5 et A6 à A11 et 7 entrées sorties numériques qui peuvent être utilisées comme PWM avec la fonction write. Des entrées-sorties euh, numériques sont euh, le pin 3, le 5, le 6, le 9, le 10, le 11 et enfin le numéro 13. Je vous ai dit que la micro dispose de 12 entrées analogiques, ce n'est pas tout à fait la vérité, car euh, si vous regardez bien sur la carte, nous avons que les pins A0 et A5 et jusqu'à A5 euh, d'inscrits. Où sont passés donc euh, les autres qui sont à 6, à 11 Et bien, ils se cachent dans les pins euh, numéro 4, 6, 8, 9, 10 et 12 qui offrent la possibilité d'être utilisés comme entrée-sortie numérique. En mode analogique, ces entrées offrent une, ré... une résolution de 10 bits. Le dernier avantage de cette carte et qu'elle peut facilement être installée sur une breadboard pour faciliter la création de, votre, de vos montages Voilà c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de la micro Dans nos prochaines vidéos nous allons explorer euh, les possibilités qu'offre cette micro-carte de développement D'ici là je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos futures vidéos et à nous suivre sur notre page et notre groupe sur Facebook. Et pour finir, de la part de toute l'équipe de l'Open Art de Algérie, je vous dis Salam.